Le nouveau PC! Et en plus, il fait de la lumière! 900 euros dans la maison! Salut tout le monde et bonne année 2020! Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Donc, je suis affreusement désolé de vous le dire, mais il n'y aura pas de l'Oxiv Story. Oui, je sais, vous attendiez avec impatience ce, ce nouveau contenu dont. dont. Euh, donc vous ne connaissiez rien, finalement. Et bah, je suis bien désolé, mais il va falloir entendre. Entendre <rire> Il va falloir attendre. Oh, mais j'ai le soleil dans la gueule. Hop là. C'est toujours aussi dégueulasse. Quoi C'est ma mère pour me dire que je pouvais jeter les emballages de jambon au recyclage. Du coup, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Pas de l'oxyve Story. Et eh oui, de... En fait, il y a plusieurs raisons. Le soleil en pleine gueule. Je ne peux rien faire pour ça, je suis bien désolé. Je ne peux pas parce que, à cause de la lumière, ma caméra n'est pas... Elle n'est pas super, on va dire. Et, bah. Ben, ben, j'ai pas de lumière, justement. De lumière, de, de lampe, de... de trucs dans le genre. Si le truc qui passe le plus, j'ai réussi à faire, c'est ça. Voilà, c'est le truc qui passe le plus. Ça va, mais... Et... C'est dégueulasse ce tour, moi je veux commencer en faisant un bon truc, tu vois Je peux pas faire des trucs de qualité, tu vois ça par exemple c'est pas de la qualité Sauf peut-être le prologue, parce que je vais peut-être faire un prologue pour vous montrer ce que ça sera Et six mois plus tard je ferai. Faire... <rire> je sais pas, on va voir C'est tout simplement pour ça qu'il y aura pas de Story, tout ce que j'avais à dire Du coup ça veut dire que je me suis acheté deux tétines pour rien, c'est ça Je me suis racheté deux tétines pour rien Tu te manques de moi euros en plus, t'imagines C'est pas scandaleux ça C'est honteux Bon oui, j'ai peut-être oublié de tourner cette scène. Oui, c'est peut-être pour ça que j'ai pas la même couleur de t-shirt, mais bon. Ah, arrête de me juger, ok Est-ce que je te juge, moi Hein Non oh, Non oh. Qu'est-ce que je fous Ça veut dire que j'ai acheté des animations fond vert pour rien Pour rien J'ai acheté des animations fond vert. Elles m'ont coûté 100 balles ces animations Sans... Oui, 100 balles en petites pièces en plus, en... oui, des pièces amino, oui, bah tu crois quoi toi aussi, mais 100 balles quand même, 100 balles Elles sont belles les animations, hein Ah oui, oui, il y a un très très belle, très très très très très belle. C'est digne d'un Mozart. Les EPB, inquiétez-vous pas, c'est pas fini, il y en aura encore, mais oui, bien, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les EPB, c'est long. Ça me prend du temps à monter, ok? Et animer une image, c'est pas ce que je préfère. Je fais un nouveau dossier EPB et j'avance dessus petit à petit, d'accord? Je fais pas tout d'un coup parce qu'autrement ça me saoule. Et... Donc voilà, il y, y en a pas beaucoup, mais il y en a des fois. C'est la... la petite surprise. Comme les Kinder. Avant, le petit Kevin était toujours triste et en colère. <rire> il passait ses journées à rester assis, sans rien faire, en contemplant l'horizon. Mais. Depuis qu'il s'est abonné à la chaîne de Loxive, sa vie va beaucoup mieux maintenant. Il est heureux et a même gagné un Oscar pour homme heureux. Alors toi aussi, souscris à l'incroyable chaîne de Loxive. Sinon, le petit Kevin n'ira pas très très bien. Allez, à plus